Et c'est parti donc pour cette finale féminine si meilleure du circuit mondial. Un peu de choses près sont sous vos yeux en train d'en découdre. Donc là il n'y a, a plus rien à gérer, il hein. faut tout donner, il faut tout lâcher. faut <rire> tout lâcher, après on pourra s'allonger après la ligne mais là faut faut y regretter, faut vraiment aller à fond. étape de cette finale les fameux losanges ça part très très vite ça part au pas de course un super départ de il me semble ça Émilie Miliarope qui est sur la sur la gauche de la piste en montant avec Marianne de Faton sur sa droite départ très rapide coude à coude avant cette partie de portage Ah, il y a eu un petit souci Oui, apparemment, Emilie a un souci avec ses skis, avec son attache ski sur le sac. Elle a mal dû mettre ses skis dans l'anneau et du coup, on voit qu'elle les tient à la main. Il faut à tout prix qu'elle s'arrête pour remettre ses skis convenablement. Si elle ne s'arrête pas, elle va prendre une pénalité. Euh, on voit qu'elle continue là. Il y a quelqu'un du staff sur le bord de la piste qui est en train de lui donner l'information. Euh, on voit qu'elle s'arrête là et qu'elle va se remettre en, en conformité mais elle va repartir en dernière position les femmes qui sont toujours sur euh, la phase haute de ce mur de portage très serré sur cette euh, finale féminine alors que c'est reparti ski au pied Marianne Faton qui a, qui a vraiment fait le trou là. C'était la favorite, elle a gagné le, le premier sprint à Damelo euh, en Italie au mois de décembre. Elle est encore solide. Hein, ouais voilà, ça monte, il n'y a pas de souci, hein. Elle va s'ancrer le dossard rouge euh, de leader de la discipline derrière sur le sac. Les espagnols qui sont toujours là également. Ouais, très belle course à Alonso et Marta Garcia Fares. Ah ça peut encore revenir hein, Lena Bonel euh, et Emilia c'est des fortes descendeuses et ça peut pas encore bougé hein. pour Marianne ça devrait être bon. Mataga Safares qui arrive, Al Alonso troisième, Mara Martini, ah, ça va être compliqué pour, euh, pour Lena et pour Emilie. Très, très vite difficile difficile de faire quelque chose voilà Marianne elle va elle va gérer sa descente elle a un petit peu de marge Ça va être une nouvelle victoire pour Marianne Faton. Elle a fait une super course hier en individuel. Elle va gagner un sprint aujourd'hui. Ça aurait été un beau week-end pour elle, euh, ici à Flaine. Marta Garcia-Fares, ça va passer aussi. Ça va être 2 et 3, Espagne, Ana Alonso, troisième. Retour de Lena, oui. La... Ça... ça va être juste, mais ça ne va pas passer pour le la... Pour la podium. Elle s'arrête au pied du podium, Lena. Elle a rien à regretter, elle a fait une très belle course. Je savais que je ne pouvais pas jouer aux avant-postes comme j'avais pu le faire à la dernière Coupe du Monde dès le départ. Donc j'ai laissé un peu les filles partir devant. Et, et moi je me suis dit, bon bah voilà, je vais, je vais suivre et je serai là, je serai là quand il faudra y être. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis remontée petit à petit. Je me suis accrochée, accrochée, accrochée tout le long. Et au final, je réussis à rattraper encore une place jusqu'au bout, à la fin de la descente. Donc euh, voilà, les sprints, euh, c'est jamais fini avant la ligne d'arrivée, il peut se passer plein de choses. Donc, euh, aujourd'hui, encore une fois, euh, ça l'a prouvé. Donc, euh, je, suis, je suis contente d'être allée vraiment jusqu'au bout parce qu'il y avait une, des places à gratter tout le long. Quoi.